Bois, qu'elle son médicament qui est tellement efficace pour bandits, ou pas prendre en haut, ou prendre en bas quand même. Ou courir quitter Port-au-Prince, ou rive dans la ville-province, Baoul. Le ou la façon, bois, a toujours calé de yéo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, DCPJ font gros coup de filet dans l'aéroport tout saint l'ouverture. C'est Dominicain en bas code. Dans la Tibonite, mes amis.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 encore une autre fois vous fait tomber sous channel ça pas hésiter activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo zami pau Nous n'a commencé dans base 5 secondes actuellement là mesdames mademoiselles et messieurs la police nationale accompagnée de soldats la médaille 6 à 0 il y a six gros bandits qui déjà tombé et il a continué frapper la police bon courage et bon combat nous avons dit, ensemble avec tout le monde, nous avons encouragé pour que nous frapper ensemble avec la police. Nous encourager sorti sortir, à ensemble avec la police parce que dans le passé, face yo la pouvait, yo les pieds à terre, ils sont forts, et bien moment arrive pour nous montrer j'en nous Sorti, si croiser croisée ensemble avec la police, ti monsieur. Eh bien, papa, ici, il six microbes qui déjà tombé. Et gros boule microbes, là, lissent ISO 5 secondes. Pendant que la police, ensemble avec l'armée d'Haïti, a metté pour ti microbes sales, sal, ça sal, yo, L'important li pour la population, comment c'est penser pour microbes politiques qui dans pays d'Haïti, spécialement, André Michel. Donc journée, journée dis à peu près, ici pas oublier, gon série de moun k ap kite capitale la ki pa bandi. Et ça fait très très important. Avant même nous bay yon jeune garçon bois en province, faut que nous poser le question pour nous connaît tout petit si détail de li. Parce que rappelez ou nan période Jovenel Moïse té là. Donc dossier 4 identification nationale là, ou rappelez ou monsieur ou dit. Pi a mon nom, il fait quatre identités. Il fait gros politiques ensemble avec des dossiers Et si toutefois, il y groupe de jeunes son opposition, sont en opposition, qui sont en opposition, 4 sont ou qui Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, jounen jodia ki vin pase, sa à qui ça vient de passer, c'est que quatre identités viennent. paquet qui pièces. Gon série de jeunes garçons qui prennent bois à à cause de la pièce d'identité. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, qui est-ce qui est responsable? C'est le politique, Sandré Michel, les SDP, le pa Parce que vous te dit, monsieur, pas à faire 4 là. Parce que, immédiatement, vous Jovenel Moïse, tout vote automatique pour vous. Vous avez dit, vous au même mis un site, gardez nous pour faire des demandes de pièce d'identité, pour faire des de passeport, etc. Vous êtes capable de comprendre? Hm. Donc, la police, déjà, 6 à 0. Et, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça saute sous tête, lui tombe sous épaule. BLTS, yon entité en dedans de CPJ, arrivé Marie c'est que ressortissants dominicain. Messieurs ça, yon, wap gade la, mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, yo saut la kayo, yon pas passé nan aéroport la kayo, parce que, autorité dominicaine yon, tap chèche yo yon, yon passé par Haïti, comme on connait yon penser pays a son savane et eh bien ça qui pral passer dans dossier hein. Eh? <rire> rive yo, rive airport sont yon clap de LTS déposer la sous, vous, puisque autorité dominicaine ont tap chercher depuis divers jours pour trafic stupéfiant ensemble avec faux usage faux actuellement là yo en dedans de CPJ yo a cuisiné donc mesdames mademoiselles et messieurs faut que dit tout pour première fois pendant six l'année qui s'est passé, yo, yon semaine complète, nous pa pas yon ka kidnapping n'a pas de presse. Donc, vous a un gros, gros résultat. Et dans la tibonite, peu pas yon vidéo qui a fait tout réseau social, yon plus passé, 20 bandits qui ont regardé qui ont des informations qui circulait qui fait quoi que c'est ta population qui bail boire calé c'est ta bandi dans base grand griffe qui tombe donc restez connectés plus tard n'a ensemble avec détails ça pour mais Me moment c'est moment la police qui dans village et la police déterminée ensemble avec la médaïti -si, Fok faut que ou fini ensemble avec patisa restez connectés n'a toujours là pour nous informer pour nous ba tout détail sous ça qui passe, mesdames mademoiselles et messieurs et moi je voulais vous garder image ça peuple ici. <laughs> avant bandi yo, se c'est d'autouni te kon bataille Piate, pour yo pas prendre cartouche etc. Nous tout te comme ça. Et des fois, les batailles ensemble avec la police, nous toujours gon un mouchoir qui m'a dans le yeter. C'est comme ça pour y'en, pour y'en pas de prendre jou, païsien, n la touche. Je n'ai jamais dit à peu pas ici, j'ai l'impression que le diable a modernisé, parce que garder image l'image ça. Mais pour qui ça, bon, il faut qu'il n'oblige pas de balle Pour qui ça, nous avons eu un masque pour gaz Ça k passe. Non, qu'est-ce qui se passe maintenant donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous êtes capable de comprendre. Si messieurs êtes capable de mettre un gilet, si vous cherchez un masque pour vous mettre, c'est que tout pendant le dernier moment, vous avez un point, point, point, points, points, points, c'est qui ne peuvent pas jouer dans le Donc, actuellement, la, la police, ensemble avec l'armée, a mis pour vous. Donc, vous pouvez rappeler, vous avez un pile de monde qui dit oui, la police, ensemble avec l'armée, besoin d'hélicoptères, besoin de ceci, besoin de cela. Mais, mais si c'est ça, vous n'avez pas de formation. C'est la volonté qui manque. Et je vous dis, nous sommes capables de la police déterminée et commencer à des résultats, mettez ensemble avec la population qui mobilise, ensemble avec le mouvement Bois-Calais, frères et soeur. Donc ça qu'a fait actuellement là c'est il oui, si y a pas un hélicoptère oui si on te gail nous t'a fini plus vite mais papa ici, à ça nous gail nous supposé qu'embelle utiliser parce que c'est mon attendre m'pas dit nous qu'a fait nous déjà coulé akma donc, papa ici, bois à renforcer la police, lui la police en confiance, population à lui même à manchette, pendant force radio, à coup de balle pour monsieur, population lui-même, lui sous manchette manchette, et il pendant semaine, bel résultat, pas de kidnapping. Donc, nous capables compren, de comprendre pendant tout le temps ça, kidnapping des faits. Eh, y a pris Pendant tout temps, ça ou a bandit fait faire la plié de c'est nous qui décider. Si demain matin, après 2-3 semaines, nous voulons pour payer les l'ipagon, bandi bandit, bandit à ou bandi à sapat, nous n'a fait le peuple haïtien et nous comptons sous courage nous chaque. Merci parce que vous avez suivi avec attention. Rendez-vous à ce C'était pour une autre vidéo. Bisous, bisous, one love.